Une autre entreprise textile a elle aussi dû s'adapter pour combler la pénurie. Ici, l'on fabrique des textiles médicaux comme ces colons de contention. Une production qu'a découvert Michael Frémont en même temps que de signer son CDD. Tu regarderas aussi à ta démarcation entre la culotte et la jambe. Des collègues qui vont même évaluer le jeune homme comme s'il était à l'école. En dessous de 15, il ne serait pas qualifié. Aujourd'hui, avec 16,75 et 17,25, il est reçu. C'est motivant. On a envie de faire plus pour montrer qu'on a notre place ici. S'il réussit à passer tous ces tests, Michael Frémo signera un CDI, comme 30 autres personnes embauchées dans l'entreprise cette année.